Hello ma pixie amie, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre qui n'est pas pareil que d'habitude puisque je me trouve actuellement au Tokyo Disneyland Hotel. Alors je vous explique tout de suite, il n'y aura pas de vlog pour ce cinquième jour pour la simple et bonne raison que j'ai accumulé les galères et que je me sens pas trop en état de faire une vidéo de la journée mais il y avait quand même une vidéo qu'il fallait que je vous fasse puisque aujourd'hui je réalise un rêve d'enfant et je vais dormir au Tokyo Disneyland Hotel pour la nuit. Et je voulais du coup vous parler de cette expérience. Donc là, je suis actuellement dans le hall de l'hôtel qui est accessible à tout le monde. Et la première chose que je dois vous dire, c'est comment est-ce que j'ai fait pour réserver tout ça, puisque c'est quand même important de le savoir. Donc le Tokyo Disneyland Hotel n'est pas si facile d'accès que ça pour les personnes qui ne vivent pas au Japon, pour la simple et bonne raison que la carte bleue ne passe pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée par un intermédiaire japonais. Je suis passée par une personnal chopeuse dont je ne dirai pas le nom, puisque je ne suis pas sûre qu'elle veuille euh, qu'il y ait tout un tas de Français qui la contactent pour ça. Mais c'est très compliqué si vous n'avez pas d'intermédiaire japonais. Ce que j'ai fait du coup c'est qu'elle a payé euh, le, la compte et qu'ensuite moi j'ai réglé directement derrière euh, à la caisse le premier jour avant d'arriver donc deux informations à ce sujet la première c'est que au départ je voulais régler dès le premier jour où je suis arrivée il faut savoir que si vous réglez avant euh, votre jour de check-in vous devez régler en cash uniquement c'est important de le savoir puisque vous n'avez pas forcément du cash sur vous sachant qu'il n'y a pas de distributeur à l'intérieur des parcs donc il faut vous déplacer un peu plus deuxième chose à savoir donc et je pense que c'est une question que vous allez forcément me poser le tarif Tokyo Disneyland et les Disneyland Hôtels de façon générale étant des hôtels de luxe ça coûte très cher donc moi c'était pour mon anniversaire mes proches ont largement participé à tout ça moi ma chambre j'en ai eu pour un peu plus de 600 euros ce qui est excessivement cher mais il y a deux raisons à ça la première c'est que si je suis venue précisément dans cet hôtel plutôt qu'un autre et ce qui m'a fait craquer c'est le fait qu'il y a des suites thématisées donc moi j'en ai pris une sur le thème de la belle et la bête euh, qui est absolument magnifique vous avez différents thèmes donc vous avez également les personnages un peu classiques Mickey et Donald et ses amis vous avez Alice au pays des merveilles vous avez fait Clochette avec laquelle j'ai beaucoup hésité d'ailleurs Cendrillon et la Belle et la Bête est l'une des plus chères hein, sinon c'est pas drôle autre information si jamais vous n'avez pas de date précise euh, pour aller à l'hôtel que vous voulez tenter cette expérience malgré tout je vous conseille de ne pas prendre le vendredi et les week-ends pourquoi Parce qu'en fait les chambres le tarif varie en fonction des jours donc c'est quand même très très important de le savoir donc moi j'ai payé presque 100 à 150 euros de plus parce que j'ai pris le vendredi juste parce que j'étais mal préparée en fait si je l'avais su j'aurais fait ça complètement différemment donc sachez-le le prix des chambres peut être énormément variable en fonction de la période que vous choisissez être dans un hôtel disney et principalement le Tokyo disneyland Hotel, ça comporte malgré tout certains avantages le premier, c'est de pouvoir avoir un accès limité au monorail, mais vous pouvez également avoir ça avec les hôtels partenaires. Il y a d'autres petits avantages que je ne connais pas, donc que je vous liste juste ici, puisque je n'en profite pas. Moi, j'ai décidé de prendre ma dernière nuit d'hôtel ce jour-là, et en fait, demain, je n'ai pas de journée au parc Disney. Ce qui est un peu bête, parce qu'en fait, vous avez énormément d'avantages par rapport au parc Disney, et je ne vais pas pouvoir en bénéficier. Donc sachez-le, sachant que les, les japonais ne sont pas très flexibles en fait. C'est-à-dire que si vous leur expliquez que vous partez demain, ils vont pas vous donner les avantages pour le jour même. Bah vous dites juste bye bye à vos avantages. Ce que je vous propose à présent c'est de faire un petit hôtel tour <rire> pour reprendre le terme de ma copine Maureen. Juste vous montrer l'intérieur de l'hôtel et après je vous emmènerai dans la chambre avec moi. La Pixie Army, même si vous n'allez pas à l'hôtel Disney, conseille effectivement d'aller dans cette boutique qui s'appelle Looking Glass Gift et qui est à l'entrée du Tokyo Disneyland Hotel. Il y a pas mal d'items que j'ai vu nulle part et qui ne coûtent pas très cher, surtout au niveau de la bouffe, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Bon, ma Pixie Army, euh, je suis dans le couloir pour aller dans ma chambre. Je suis en train de réaliser un vrai rêve de gosse. Du coup, ça me fait tout, tout bizarre. <rire> sachez le... Et je vais essayer de vous vloguer ça en direct. Et je suis en train de me rendre compte que je ne vais pas dans le bon sens. Je vais dans l'autre sens. Je viens de passer devant ma chambre. Voilà, on y est. Donc, je suis... Dans la, devant la chambre 1502, il faut savoir que ça a toujours été un rêve euh, de faire un Disneyland hôtel et le fait de voir qu'il y en avait un à Tokyo Disneyland avec euh, des suites Disney, c'est vrai que c'était l'occasion de craquer. Bon, allez, je vous emmène, je découvre ça en même temps que vous. Hein. Ah, sais pas ouvrir, oh là là, ah, j'ai envie de pleurer la piscine army. Oh là là, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh là là. Mais c'est énorme, tout ça pour moi Enfin, c'est la taille de mon appartement en fait. Oh, oh mon dieu Bon, là vous avez aimé euh, les valises qui m'attendent. Oh, oh là là là là là là Bon, on va explorer ça ensemble. Bon, donc là la Pixie Army, <rire> je me trouve dans le couloir et je suis toute émue. C'est une chambre de malade. C'est l'appartement que je rêve d'avoir en fait. Donc euh, je vous emmène avec moi. On y va, c'est ouf. Donc tout d'abord, quand on rentre dans l'entrée, on a euh, <rire> ceci qui est juste une merveille vivante. Hein ça, c'est le pouf de mes rêves, sachez-le. Donc, en fait, c'est une magnifique commode, une coiffeuse. Sublime, sublime. Vraiment ambiance, euh, ambiance bibliothèque de la belle et la bête. Tout le papier peint est comme ça, en fait. Et au sol, vous avez du coup ces motifs en forme de rose. Donc, là, on arrive dans la salle de bain que j'ai pas encore visitée. Euh... J'ai pas les mots, hein. sachez-le. Je. Donc, ça, ce sont <rire> tous les trucs que je vais ramener chez moi. C'est une évidence. Vous avez les serviettes es estampillées Tokyo Disneyland Hotel. Je sais pas si vous allez voir les motifs du papier peint. Et l'eau. <rire> Et en fait, le truc le plus ouf. Je sais pas si vous voyez, mais. <rire> Oh là là. Donc ça en fait c'est le vitrail de la porte. Donc soit c'est les toilettes, soit c'est la douche. On va voir. Ouais, donc là c'est les toilettes. Bon rien de fifou hein. Et du coup juste en face vous avez cet autre vitrail sur la Belle et la Bête. Et voilà, donc quand on rentre on a cette immense baignoire. Ok donc là vous ne le voyez pas à la caméra mais en fait il y a la rose de la Belle et la Bête Sublimissime Sublimissime, j'ai pas d'autre mot oh, C'est trop beau Donc là on est dans le couloir Et on a cet immense placard Sur le thème, là encore, de la bête Plus discret mais j'adore ce papier peint J'adore <rire> N'hésitez pas à le commercialiser les gars Le niveau de détail est magnifique Donc là... Euh... C'est l'espace kitchenette. J'ai l'impression d'être dans l'ambiance de Biarritz, vous savez. Et donc là, on passe euh, à cette merveille, en fait. <rire> J'ai pas les mots. Cette merveille, voilà. Euh, donc là, vous retrouvez la rose qui est de l'autre côté, donc qui communique avec la salle de bain. Ce magnifique papier peint, tableau. C'est décoré avec tellement de goût, c'est impressionnant. Le canapé, une énorme table. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet espace Je pourrais vous inviter tous la Pixie Army là. Donc là c'est un meuble télé. Là il y a une table. Et donc là comme je vous le disais, il y a trois lits. Il n'y avait pas plus petit. Hein. Mais donc en fait j'aurais largement pu diviser ça en trois, six personnes. Et alors le niveau de détail. Mais le niveau de détail, on en parle les gars ou pas oh, J'ai envie de tout ramener chez moi. C'est trop, trop, trop beau. Bon bah voilà ma Pixie Army. La chose que je peux vous dire c'est que cette chambre est magnifique, vraiment incroyable. Elle dépasse mes espérances les plus folles honnêtement. Elle est immense, c'est beaucoup trop grand pour moi tout seul. Comme vous le savez je suis pas très coutumière des hôtels de luxe, tout ça. Je suis toujours dans les hôtels les moins chers. Là c'était pour mon anniversaire donc il euh, y a mes proches qui ont contribué et puis... Euh, bah c'est vrai que c'était quand même une suite Disney quoi Et pas des moindres Alors j'aurais beaucoup aimé faire la fée clochette aussi Mais j'avais l'impression qu'elle faisait plus bâclée pour le prix qu'elle coûtait euh, Là... Euh... C'est un enchantement quoi et je regrette pas. Donc dernière petite information que je peux vous donner à chaud comme ça. Euh, sachez que le check-in, vous pouvez avoir votre chambre à partir de 4h30 du soir. Il n'y a pas de petit déjeuner à l'intérieur. Donc voilà c'est quand même important de le savoir je pense. Et cette chambre est située au premier étage. Donc on est vraiment au rez-de-chaussée en fait mais bon ça me dérange pas hein. je vais pas me plaindre, enfin bon voilà ma Pixie Army pour, euh, pour cette vidéo un petit peu spéciale, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires euh, ce que vous en pensez euh, c'est assez dingue pour moi de faire une vidéo de ce style là mais c'était quand même important pour moi de vous le faire et de vous partager ça parce que pour le coup c'est vraiment un truc que je peux cocher dans ma bucket list Disney je ferai pas ça tous les jours hein. et surtout si j'avais su à quel point euh, le, le voyage serait compliqué et me coûterait cher, en imprévu je l'aurais sûrement pas fait mais au final je regrette pas donc j'ai profité de cette chambre jusqu'à la dernière minute et sur ce ma Pixie Army je vous fais plein d'énormes bisous n'hésitez pas à liker à commenter pour me dire ce que vous en pensez euh, si vous seriez prêt à aller dans une chambre Disney et si oui quelle serait la thématisation qui vous plairait et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous bisous bisous et bonne nuit